Good morning, allez, si vous souhaitez vous aussi une prochaine étude, Nous étions dans on a vu dans, la, dans le premier chapitre l'ordre dans lequel on devait jeûner, la première série des jeunes de, de trois jeunes, de trois jeunes puis après de sept jeunes publics. Chaque fois ça allait en simplifiant. Au début c'était après c'est tout le monde, mais depuis le petit matin. Précisément depuis le soir, à peu près, la série des 7 jeunes, où là ça devient supra-rigoureux. On avait vu Beelou qui qu'on m'a même souvenu de sonner du cheval et de faire des différences spéciales. Et notre chapitre va démarrer maintenant avec le rituel durant ces jours de jeûne. C'est d'être l'ordre des. le rituel donc des jeunes. Kéitzad, comment devait-il se procéder Motsinat on faisait sortir la Teva, l'Ir-Rhova, et ir sur la place publique. Mais nefer n'est fait un maclé on devait mettre de la cendre. Sur la teva et faire ma clé, c'est la cendre qu'on a brûlé quelque chose pour obtenir sa cendre on, le met, on en met un peu sur la teva on en met aussi au Beroche Anassi aussi sur la tête du du président du prince d'Israël celui qui dirigeait le peuple concrètement parce qu'il n'y avait plus de droit. on était sous domination romaine même à l'époque de la Mishnah mais il y avait malgré tout un dirigeant d'Israël avec qui, qui qui donnait le celui qui fixait le diapason pour tout le peuple qu'est-ce qu'il fallait faire quoi faire et donc c'est à... Et au aussi à la tête du grand juge aussi d'Israël, les deux plus grandes personnalités, tandis que Vekol et Tandis que chacun devait se le mettre... Tout seul. Soit on fait un petit point de ce qu'on a dit. On a vu que d'abord, là, on va faire sortir le haron, le, le la l'arche, où il y a la Torah qui se trouve à la synagogue. On va le faire sortir sur la place publique, parce qu'aujourd'hui on va prier en public. C'est une manière d'exprimer... Tant qu'on était encore au Rash de manière pudique, on n'a on a pas été exaucé. Maintenant, on te montre Hachem, on est devant toi, on est jeté dans la rue, on a besoin de ton aide. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre aussi de la cendre. De la cendre à l'endroit où on met les l'étphéline, sur le, sur le fond. Et on va donner donc de la cendre. C'est une manière de, de marquer que l'heure est très grave. On va tous être réduits en cendre ou en, face du shalom, en poussière, si toutefois Hachem ne veut pas nous faire tomber la pluie. On donnait donc de la du fer sur à clé, de, de, de la c'est de la cendre de quelque chose qu'on a brûlé sur la teva et sur la tête des deux de, de dirigeants d'Israël, tandis que pour chacun, alors pour eux c'était quelqu'un d'autre qui venait qui leur posait sur la, la, la tête ou sur le front, tandis que Vechol et -ve et chacun du dévenu d'Israël qui était là-bas, Nathan Bourgeois se remet tout seul sur sa tête. C'est plus quelqu'un qui va venir le mettre, d'accord À part ça, deuxième sujet maintenant, alors, deuxième sujet, deuxième étape. Azaken Shebaen, le vieux parmi tous, tous, celui qui est le plus sage et vieux et âgé, eh bien, Omer Lefnem, Divri Kibouchine, il devra dire devant eux, devant le peuple, devant la Kéila, l'assemblée, il devra leur dire des qui Kibouchine, des paroles de remontrance, si je peux dire, ouais, qui ont le cœur à faire mieux. Et qu'est-ce qu'il leur dit Un exemple, ou une introduction, il va leur dire, Aché mes frères, l'on est marban Shemin ninve. Dans la fameuse histoire de Yonah, lorsqu'il a Yona dû partir à Nineveh et tout ça, et qu'Hachem, finalement il a vu, il les a pris en pitié. Le pasouk ne dit pas qu'Hashem il a vu qu'ils qu jeûnaient et qu'ils portaient des habits de, des linceuls. Non, il n'y a pas écrit ça dans le pasouk. Qu'est-ce que il a vu Et là, Vayar et et Hashem il a vu leurs actions, Kishavu, Midarkamara, qu'ils sont tous revenus sur leurs actions, ils ont tous fait tchouva. » C'est dans deux mots le pasouk. Le, le, la Mishnah, elle vient me dire au nom du, du chacham qui va nous faire la... la le discours, il va leur dire, les amis, on n'est pas là pour jeûner et crier et faire des tonnes de zghoulottes et de tehillim et de... Non, non, il y a une chose qu'Hajam il attend de nous, c'est qu'on se reprenne en main. Lorsqu'on se, lorsqu se reprend en main, alors jamais nous donnera tout. D'accord Comme c'est dit expressément dans l'histoire de Ninve, où Hajam il a dit qu'il a vu quoi Ils ont jeûné, ils ont tous jeûné, ils n'ont pas mangé pendant trois jours, ils étaient... Mais tout, qu'est-ce que c'est jamais la vu ils ont vu que Bémat, ils ont fait une chouva, il n'a pas vu qu'ils qu ont arrêté de jeûner. Sûr, bien sûr qu'ils voient, mais c'est tout, c'est comment dire, c'est super, super, euh, superficiel, non, c'est pas le bon mot, c'est bon, c'est pas, on s'est compris, d'accord Ou Bekabala ou Homer, et dans les textes, ça, enfin, dans les agéographes, il, il y a un autre passage qui nous dit aussi que de nouveau, Hachem, euh, il voit nos actions, notre chouva, plus que nos belles pilotes et des longueurs de livres à, de filoter, il m'a dit non, Hacham il attend qu'on fasse une vraie route, un vrai réveil. Et comme le Passeau nous, nous dit, et déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Soit quelqu'un qui est endeuillé, il déchire ses vêtements. Hacham me dit arrêtez de. de quand, quand je ne fais pas tomber la pluie, ou quand je les éprouve, ne, arrêtez de, de vous mettre à. Faire des grandes filottes avec des habits déchirés, c'est pas ce qu'on attend de vous. On attend de vous que lieu de déchirer vos vêtements, que vous déchiriez votre cœur, que vous le sensibilisiez un petit peu plus à faire mieux pour la prochaine fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de notes.